Spartiate, merci mon pote Je reconnais Tu vois je peux le pousser oh C'est quoi ce bordel Alors en fait je vous explique Cette map c'est une map custom Voilà, custom téléchargeable dans le workshop Donc nous sommes sur Black Ops 3 J'ai un peu de wonder, je peux la vider genre 7 balles ouais. voilà. Donc euh, téléchargeable directement sur le workshop Donc cette map fait partie des maps qui ont un classement Un classement sur euh, Zombie Record euh, le, classement, le record a été de 48 manches donc euh, on l'a légèrement battu. Mmh. Et en fait, comme euh, vous, vous voyez, il y a une guirlande d'atouts. Donc il y en a euh, 4, 12... Attends. 4, Attends. 4. 8, 12... 16. 16. 16, 16 atouts. Il y a 16 atouts. Bon, on va pouvoir le pistoler. Pour faire ces atouts, il fallait faire un espèce de petit secret qui sont... Euh, qui... J'en vois un singe. Un petit secret qui ah, est euh, dans la description de la map. Euh, un petit tester egg, donc euh, d'abord fallait monter le courant, ensuite euh, fallait débloquer la salle où on est, là il y avait des défis à faire. Le premier défi était de, euh, euh, de décrocher des téléphones. Ensuite, euh, le deuxième défi était de ramasser des patates. Il y avait 5 patates à trouver. Ouais, ouais. Et euh, le dernier défi c'était de survivre 4 minutes. 4 euh, minutes avec les armes qu'on a et puis voilà. Ouais. Donc du coup une fois qu'on a terminé ça on a eu la Garland d'Atu. Sinon de base dans la map en fait il y a que Masto, y a y la que que masto. et masto. Mais rien, Et il me semble qu'en fait si on meurt là on a le droit à une fois la mort En gros après il y a la. Enfin, on a le droit à une mort mais faut que ton poteau il termine la manche Termine la manche C'est ouais. Ouais. A... la tombe La tombe, la tombe. Ça, la la stratégie pistolet héros là. Oula oh là la C'est une stratégie qu'on a inventé Personne fait ça avant. <rire> on est <les rire> Personne n'a jamais fait ça avant. Ah mais y a personne qui a jamais qui s'est jamais dit. faire ça On est les meilleurs. Ouais, ya a personne qui a envoyé la map avant. C'était une vraie rougeur ou c'était moi qui t'avais mis rouge Non, c'était trop, trop avant ah, Donc là j'étais en rip. Parce que c'est apparemment c'est le rift de Backhams 4. <rire> Je sais pas ce que c'est. Ca faut le point. ça. Ce que c'est, c'est que ça déforait, tout. Ah ouais, bon, bon, bon, ouais, ouais, ouais. Et en fait, jusqu'à la 60 quasiment, on les tue au bazooka avant. Et c'était drôle. Ouais, c'était bien ouf. drôle. Parce qu'il y en a phd, en fait, là on se voit pas, il est pas là, mais en fait, tellement on a d'atouts et il est caché derrière cette. Euh, il y a aussi l'atout Gorbis aussi qui est caché. Ah ouais la toute bordeuse. De toute façon, piste, est quand il les bloque l'infecté, c'est tellement OP, genre ils sont tous paqués. Ils ont des forailles des packs entiers, hein, si, genre. de l'infecté, ah ouais, c'est si. <rire> On va y arriver, hein. 70 de côté. Vas-y là. Club 18 stratégique. La forêt s'attaque là. V2 euh, Blundy qui est forêt s'attaque. Non. Laisse-moi acheter des mun voilà. munitions maximum. Non, voilà. oh. ah, on pourrait le prendre ça. Sur fontier. Je vais mettre un petit peu d'artifice. Voilà. Ça va ralentir un peu les spawns. Ça va donner un petit moment de répit. Ah. Un petit moment euh, de calme pour les oreilles. Bon, on a sorti pas comme bonus en ce moment, on a besoin de bonus là sinon on va falloir qu'on y une Faut des mules Ah ouais y'a un atout cheaté dans la map, un atout qui permet de ravoir des mules, juste avec le temps Ah parce que là comme on voit ma Wander se recharge petit à petit Bon pour un peu je suis en train d'enregistrer donc vous allez passer sur Youtube là tout le monde Ouais J'enregistre la 69 Complète jusqu'à 70 Ah je peux ma Merde <coughs> Vas-y je tiens la ronde De rien Forrest, de rien mon chéri <rire> Non <rire> Tu me laisses ma coeur J'ai pas le temps de se rouler là. Tu vois De quoi Bah j'aurais su jamais... On euh... Ah, t'aurais pas dû. Enfin, t'aurais comme tu veux. Non, non, mais je veux dire, c'était pas obligé. <coughs> J'allais mettre un peu d'artifice. Ah tu veux, tu veux la prendre Ou tu veux que la prenne moi Je veux que tu rec. Ok Attends, t'entends Voilà Ah oh, le calme oh, Ah mouche. comment c'est calme ouais, grave Ah oh. oh, même moi Oh c'est tellement doux, c'est une douceur Alors <rire> on dirait c'est... Waouh On dirait c'est un jouet que j'ai dans les mains Oh Nos 80, nos GG maintenant, vas-y ferme-la Swan C'est reparti Vous voulez je baisse un peu le son euh, Pour les balles là Les effets, ah j'avoue j'aurais dû profiter de la machine de mort là. Ouais pas filmé. Oh J'ai de la wonder mais on va y aller. Elle est pleine. Vas-y, vas-y. -moi, ouais, je vais le peu, pour baisser les effets là. Alors, les effets là non Bah j'attendrai la fin de manche pour finir. Ah c'est mieux Ah ouais J'ai baissé un peu. ouais. Moi aussi j'ai baissé la... Ah ouais c'est fini, je reconnais. Nickel, allez on va baisser un petit peu les effets. C'est dans quoi Audio Effet. 40. Oh. Ah Je reconnais, ça fait... Oh. Du coup. Qu'est-ce qu'on fait Pistolero encore oh On wonder là, j'en ai encore 16 balles là mmh, okay. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo pour Youtube je pense Ouais, voilà, ça fait 10 minutes, je vais attendre qu'on puisse retourner là-bas genre avec une mort instantanée ou quoi Dès qu'il y a une mort instantanée je couperai la vidéo C'est incroyable 10 minutes de défroyade de cassage d'oreilles. Euh... j'avoue mmh. N'oubliez pas que tous ces moments magiques pour l'instant sont sur uh, Twitch les jours, c'était la 60 qu'il fallait baisser, ouais, j'avoue. <rire> ah, ouais, j'avoue. <rire> Ça va, ouais. Et même là, je suis sûr qu'on en, entend encore un peu. Ah, bah tiens, ah ouais. allez, vas-y, pistolet Laissez-moi passer. Vas-y, je te laisse faire. Merci Swan. Et voilà, Swan qui passe sur la vidéo. Allez. Bonne... Euh, bonne vidéo à tous et salut à la prochaine. Ciao.